Qu'est-ce qui s'est passé Go go go On est en train de le perdre Il faut mettre super fusil Pas de choix, faut l'opérer, on n'a pas le temps Faut l'opérer tout de suite Mais qu'est-ce qui s'est passé ah, Encore un booster, mais quelqu'un ne sait pas s'occuper Oh mon dieu, oh mon dieu Comment on doit faire Je vais le faire Passez-moi le scratcher Oui, tout de suite, attendez oh, Attendez Je peux pas avec les gants, je dois les enlever. Doucement. Doucement. Il est ouvert. Mmh. Ça bloque. Mmh. Salamon Grande Renard. Livre Père Lucas, incantation. Ascension de la Salamon Grande. Brave Galactique Gauquipole. Longir sur, Courant Concentré Fusion micro Et Salam Morand Falco C'est bon on l'a sauvé Pernod Oui Félicitations, ce sont des oh, très jolies cartes Vous avez réussi à les sauver Bah ben, c'est alors que je vois jamais que j'allais pouvoir retrouver ces cartes Ah je vais les ranger la prochaine fois, faites attention, ce n'est pas un jeu, c'est très fragile. Oui, merci beaucoup. Vous avez déjà vu, vous, des ouvertures comme ça de booster avec une opération Et oubliez pas de changer deux fois les sleeves par jour et de bien les ranger dans un classeur. Et pas de soucis.